Bonjour à tous, je m'appelle euh, Léonard et je suis le créateur de la série hmm, qui est un élite. A partir d'aujourd'hui, je vais pouvoir publier. Euh, comment <rire> Attendez. Hmm. Ah oui, je vais pouvoir publier une vidéo euh, par mois sur ma chaîne YouTube qui vient à peine de sortir. J'espère que ça vous plaira. et... Je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir voir plus de contenu. Allez, salut à tous